On vit dans une société qui est un peu folle en fait, dans laquelle euh, on, on, on se crève à travailler tout le temps. Et pourquoi Pour avoir un salaire et qui nous permettrait d'acheter de, des choses et pour nous déstresser de tout le stress qu'on cumule au, au travail. J'ai décidé de consommer autrement, de mener une vie plus simple pour être plus libre. J'ai jeté énormément de, de, de, de choses qui servaient à rien, vraiment, et j'ai donné énormément de, de, de choses qui servaient, mais qui, moi, ne me servaient plus. Là, je me rends compte, du coup, que... que que je mange presque plus dans, dans les restos. Dès que j'avais des vacances, c'était partir quelque part. Donc, euh, donc voilà, des billets euh, chers, des hôtels, des, des, des, des choses comme ça. Maintenant, je veux juste euh, aller dans les endroits euh, qui me font très plaisir. J'ai besoin de rien qui puisse s'acheter avec de l'argent en, en maintenant. Enfin, tout ce dont j'ai vraiment besoin, je l'ai. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais créative que je, je me mettais à faire des choses manuelles alors que j'ai toujours dit que je n'étais pas que quelqu'un de manuel. Il y a beaucoup de choses qu'on fait vraiment de, de, de façon compulsive. Au bout d'un moment, il faut se poser la question de pourquoi on est en train de faire ça. C'est est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je le veux à la, Et à, à la fin, si c'est que tu le veux, c'est qu'il y a des choses derrière qui ne vont pas très bien, je pense. C'est une bonne image finalement, la cuisine en fait. Est-ce est que tu vas chercher ailleurs des choses que tu n'as pas chez toi et pour pouvoir obtenir ce que tu veux Ou avec ce que tu as dans, dans ton frigo, ben, tu fais un, un plat magnifique. Donc dans la vie, est-ce qu'on va chercher ailleurs des, des choses que finalement on a en nous-mêmes en fait, qui sont dans notre cœur